Que son soit nous. nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver encore ce matin, de chanter, de chanter, de reconnaître réellement ce que Seigneur notre Dieu est pour Il est Père Oxéculaire. Amen. Nous le remercions vraiment pour les soutiens. Amen. Il est si beau il ne cesse de pouvoir réellement nous, nous assister en tout instant, à chaque moment, parce que nous savons qu'il nous a fait la promesse d'être avec nous tous les jours et jusqu'à la fin des temps. Il, il n'a jamais failli à, à, à ses promesses. Nous, nous pouvons faillir, nous pouvons dire des choses et après nous pouvons aussi changer. Mais lui, lorsqu'il dit une chose, effectivement, la Bible dit qu'il veille sur ce qu'il a dit. Et c'est cela parce qu'il est vraiment Dieu. Et, et, et, et c'est comme cela que ça, Salomon pouvait prier en disant, quelle maison pourrais-je te bâtir Voici le cieux de cieux. Les cieux des cieux ne peuvent te contempler. C'est vrai, il remplit tout. Il remplit l'univers. Il est celui qui a le contrôle de toutes choses. Rien, alors rien n'échappe. Amen. Ah, Dieu. Et que l'on grâce que c'est Dieu auquel rien n'échappe et qui connaît l'avenir, qui peut contrôler même l'avenir, qui peut réellement changer même les circonstances de, de toutes les situations dans notre vie sur la terre, c'est Dieu-là est notre Dieu. Amen. Non seulement il est notre Dieu, il est notre Père. Amen. Amen. La même si on me prive du tout sur la terre, j'ai un père. Ce n'est pas une histoire, mais c'est avec Dieu. Nous avons un père qui est de l'autre côté, et qui nous attend. C'est Pourquoi nous n'avons pas peur de la mort Parce que la mort n'a plus de pouvoir. Nous avons notre père, et il nous a la grâce d'avoir cette vie éternelle, et, et de savoir que sur la terre, nous, nous sommes à lui. Nous passons. il dit, mais si, si, si tu marches dans les eaux, hein, tu rentres dans les eaux, ils vont pas te submerger. Amen. Même dans le feu, la flamme ne te brûlera pas. Et le grâce. de pouvoir réellement bon, savoir que nous sommes pas là simplement pour pouvoir nous dire bon, nous allons nous retrouver, mais c'est parce que nous voulons servir notre Père. Amen. Être à son service et l'adorer, l'élever. Et notre Père fait aussi des grandes choses. Et nous avons aussi ce les de louer aussi et les, les glorifier. Et ce matin, nous voulons aussi l'honorer pour tout ce qu'il fait parmi nous, dans notre hommage, dans notre vie. Et surtout aussi, ce que nous pouvons voir ce qu'il fait au travers de nos enfants, et la grâce qu'il nous accorde effectivement, de ce que nous pouvons élever les enfants, et s'approcher aussi aux choses de Dieu, et de voir maintenant ce que le Seigneur, notre Dieu, accorde comme grâce, alors nous pouvons le voir dans ses désirs. Alors je voudrais donc demander à mon frère Don et à ma soeur Gloria de venir ici devant. Venez vite s'il vous plaît. Mon frère Don et ma soeur Gloria, je voudrais que vous appreniez. Devez aussi témoigner aussi de l'amour à l'endroit du Seigneur et de l'amour à l'endroit de vos frères et sœurs, sachant qu'ils vous ont aussi aimé. témoignant également ce matin aussi ce cri de joie Amen. et de reconnaissance. Vous vous souviendrez de cela tout au de votre marche. Amen. Alors comme vous le voyez aussi devant vous, notre frère Don, vous connaissez bien, Amen. notre sœur Gloria aussi. Demandez donc la main... Yeah. Sœur Gloria, notre sœur Gloria lui a dit oui. Et comme vous le savez, même si son oui est un oui aussi profond et l'amour aussi profond, mais aussi longtemps que son papa n'a pas dit oui, ça ne sert absolument à rien. Alors j'ai demandé à, à, à mon petit frère Denis, son père. Et s'il veut bien se lever, il est là, je crois. Hein. Mon frère Denis, il est là. Lève-toi, mon frère. Que Dieu te bénisse. C'est aujourd'hui aussi un jour de joie, s'il vous plaît. Et maintenant, il veut se rendre compte de l'importance de son père. Parce que si toi, tu n'avais pas donné ton oui, elle ne serait pas à cet endroit. Donc le respect, la bien-aimée soeur, c'est sa maman, lève-toi aussi. Hein. Et Dieu te bénisse. Tous les deux d'un commun accord, avec autant d'amour, ils ont donc donné leur accord pour que notre frère Don puisse réellement prendre notre soeur Gloria, comme ils ont demandé, comme il a demandé effectivement. Et c'est sur base de ces oui qu'ils m'ont donné aussi, qui confirment aussi effectivement, qu'ils sont d'accord, que j'ai voulu aujourd'hui vous présenter notre frère Don et notre soeur. Gloria, qui à partir d'aujourd'hui sont donc fiancés. Nous voulons donc prier pour Amen. Pour que le Seigneur les bénisse et les aide. Messieurs Soba, mais ce matin, vous l'aurez dit, merci. Je voudrais te remercier vraiment, Père, pour ce peuple qui, tout le long de nos cœurs, ont manifesté autant de joie, autant d'amour, Bénévole Patrice, pour ces enfants, pour de Nous prions pour le faire, donc, le simple, de bien, pour ça aussi, pour l'air. Nous que toi, le Dieu, que nous de la grâce, que notre cœur puisse, oh Dieu, nous tenir aussi avec les des barils, parce de que nous sommes le Père. Tant ta main sur eux pour que je gardé, protégé par toi, aussi dans l'esprit, pour que nous puissions faire de sens, C'est nous dans ce davantage à toi, ici, aucun de en par aussi, béni, béni, béni, béni, béni, béni, beaucoup. Et puis, c'est très conscient aujourd'hui, bien-aimé personne, de cet engagement devant toi, C'est devant le peuple de Dieu mon ce Sois adoré pour ce que tu fais parmi nous encore, mon bénévole Père. Puis-tu les aider encore dans cette marche, mon bénévole Père, puissant. Oh Dieu, fait que notre cœur soit unanimement attaché à toi, mon bénévole Père, Puissant, pour te servir encore mon ce Louis soit ton Seigneur, bénis-le, Père, car nous avons ainsi prié, et tout notre cœur dépasse de grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, Que les noms du Seigneur soient. Il fait de merveilles aussi. Amen. Il nous apporte cette grâce et aussi un sujet de joie qui nous séparera de l'amour du Cet amour que le Seigneur a manifesté à notre endroit, afin que nous aussi en retour, puissions aussi en avoir aussi une abondance pour lui. Et aussi pour aussi ceux que le Seigneur nous a donnés aussi comme frères et comme sœurs. S'il y a une famille que Dieu nous a donnée, c'est bien celle-ci, dans laquelle nous, nous nous trouvons et puis nous sommes appelés à pouvoir prendre soin des uns des autres, Amen. À, à nous aimer ardemment, à, à nous soucier de, de nos frères et, et aussi et de nos sœurs, à, à nous rendre service. J'aime beaucoup cette parole du Seigneur. Dans dans le 16 écritures qui montre réellement ce que le Seigneur lui-même attend de, de son peuple lorsque ce peuple reçoit ce que Dieu lui a donc destiné, c'est-à-dire la parole de vie. Vous vous souvenez encore de ce que l'apôtre Jean pouvait rendre témoignage dans les Saintes Écritures, dans le livre de un Jean, il est dit, en fait, avec autant d'assurance, autant de, de fermeté, autant d'allégresse et, et de joie, il, il était vraiment certain de ce qu'il déclarait, parce qu'il dit ici, dans un Jean, au chapitre 1, il dit donc que, ce qui était donc de le commencement ce que nous avons entendu donc nous l'avons d'abord entendu nous avons eu à pouvoir savoir qu'il était dit, il était écrit et puis il dit ici ce que nous avons vu de yeux. Notre... et ça c'est quelque chose qui, qui, qui touche au plus profond parce que, qu'elle certitude, parce que lui, il dit, mais nous l'avons d'abord entendu, parce avant, il dit, mais c'est probable, est-ce est que, est -ce que Dieu est pourra mais Maintenant, il dit que, non seulement nous l'avons entendu, cette chose qui était au commencement, mais en plus, nous, nous l'avons vu de nos yeux. Il dit, pas quelqu'un d'autre a vu, il dit, mais moi aussi, je l'ai vu de mes yeux. Et il dit, si, nous l'avons vu de nos yeux, ce que nous avons donc contemplé. Vous savez ce que cela veut dire, nous, contempler. Hein? Donc, vous êtes laissé là en admiration. On dit, mais c'est bien ça. Hein? Et c'est sans l'ombre d'un doute, en fait. Il, il dit, mais, mais c'est bien ça, c'est bien la chose, effectivement. Et il le savait, puisqu'il dit, mais nous savons maintenant que toi, tu es sorti de Dieu. C'est pourquoi tu n'as besoin que personne ne t'interroge. Alléluia. C'est pourquoi il dit, mais. Les paroles que tu m'as données, je leur ai donné ta parole. Amen. Et ils ont cru que je suis sorti de toi. Ils ont reçu. Ils ont... Et c'est pour ça que le, le cœur du Seigneur il, il était aussi touché en lui-même. Je vais vous dire rapidement cela. Il, il dit Jean chapitre 17, il dit, Père Saint, ils, ils étaient à toi et toi, tu me les as donnés. Amen. Et puis il dit ceci, il dit, mais oui. je leur ai donné le enfin, chapitre 17 de Jean. Et,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 Et ils ont cru que tu m'as envoyé Amen. donc cette foi là ce n'était pas une foi peut-être mais ils ont vraiment cru parce que je pense que ici dans les saintes écritures il dit je pense que pas ici ceci, Ce sont les disciples qui lui dit chapitre 16 chapitre 16 chapitre 16 et, et il dit ceci ces disciples lui disent voici maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant, nous savons que tu sais toutes chose. et tu n'as besoin que personne te C'est pourquoi nous croyons, nous croyons que tu es sorti des Dieu. Amen. Amen. Donc, effectivement, ce n'était pas une une chose de peut-être ou de probablement, d'une certaine manière, mais ils avaient réellement cette certitude, cette, cette, cette assurance, effectivement, que cet homme que nous voyons, c'est Jésus, c'est vraiment Dieu lui-même, manifesté dans la forme d'un homme. Et c'est celui dont, effectivement, le Saint, Écriture Écritures, effectivement, ont eu à pouvoir déclarer et annoncer. Et qui s'est réellement aussi manifesté dans notre temps. Et dit, mais que le grâce pour nous parce que nous avons éprouvé cette grâce parce que, avec nos pères et ceux qui nous ont instruits, il nous en avaient parlé, effectivement, que oui, il viendra. Oui, ils en avaient parlé. Nous étions instruits dans ces choses-là. Nous étions comme tous les autres, effectivement. Mais quelle grâce pour nous, parce que parmi tous les autres qui étaient bien instruits, et il est venu seulement vers nous. Amen. Amen. Vous savez, ces disciples avaient réellement sujet de pouvoir. Tomber à genoux et glorifier Dieu et pleurer de, de reconnaissance à l'endroit de Dieu parce qu'ils avaient trouvé une grâce extraordinaire. depuis que la Genèse existe, et tous les saints et les prophètes, et Abraham et tout cela, ont parlé de cette tombe du On parlait de ce Jésus qui est le cœur, le centre même de leur vécu. Tous espéraient qu'un jour, ils puissent s'approcher et les toucher. Même dans les synagogues et tout ça, dans les, dans les temples, lorsqu'il n'a pas. Merci, mon bébé, non, non, que Dieu manqué de tout Même dans les synagogues et tout tous ceux-là qui cherchaient, qui, qui, qui servaient, effectivement, ils avaient ces, ces désirs de pouvoir. Et ils attendaient cela avec beaucoup de, de joie et, et surtout d'empressement de, de dire que, oh, c'est lui-là, parce qu'il savait une chose, qu'il était plus que les prophètes. Amen. Parce que la Bible dit que le Seigneur lui-même vous donnera ainsi pas quelqu'un d'autre. Lui-même va vous donner ainsi. signe. Donc les lecteur des saintes écritures, effectivement, il savait, il pouvait comprendre cela. Effectivement, ce que cela veut dire en vérité. Parce que oui, donc, frère, c'était, mais il est très bien. Quand ils ont cherché, lorsque les marges sont venus à Jérusalem, on a cherché l'esprit, et le peuple. vous avez dit, mais il va un peu chercher les écritures, effectivement, qu'est-ce qu'il est écrit et toi avec l'âme le fatah vous allez non Oui, Et quand même, même les sacrifices tout ça, je pense que les juifs ont envoyé effectivement les sacrifice des juifs vers, les, les, les, vers Jean-Baptiste pour lui poser des questions, c'est parce qu'ils savaient quand même comment les choses, ces Dieu d'Abraham avait fait la promesse, que c'est Dieu d'Abraham, et puis en plus de cela, qu'est-ce qui était donc écrit aussi dans les livres des Haïts un, un, un enfant nous est né, un fils nous est donné on l'appellera pour Amen. Oui, on l'appellera admirable, conseiller. Amen. Dieu puissant. Père éternel. Amen. On s'enlève dans Amen. ce qu'on nous a toujours dit dans les temps passés qu'il y a Dieu le Père Dieu. Non, Dieu puissant, Père éternel. Amen. Oui. Le prince de la paix. Conseiller, admirable. Amen. Donc effectivement, il, il savait que réellement que ce Messie, c'est Dieu. Amen. Amen. Amen. Amen. Ce ne serait pas la deuxième ou la troisième. Parce que eux, les juifs, n'ont jamais connu la Trinité. Ils ne connaissent même pas. Pour eux, ça n'existe ne pas la Trinité. Écoute, Israël est un autre Dieu, et le seul, et l'unique Dieu. Donc effectivement, de tout leur cœur, dans leur pensée, dans leur âme, ils savaient effectivement, ils désiraient tant. Et c'est comme aussi, comme l'Écriture l'avait réellement aussi déclaré, en disant que voici donc, il ne vient, je conservera, parce que. L'Éternel voudra ainsi. Voici donc la vierge concevra. Donc toutes les vierges qui étaient donc là en attendant cela dans ce temps où ils vivaient effectivement, chacune d'eux ou chacune d'eux pardon, espérait effectivement que cela puisse s'accomplir aussi avec elle. Parce que frère, ne vous pas, mais c'est le plus grand événement dans les scènes Écritures. Amen. Je voudrais que vous puissiez comprendre pourquoi nous en parlons tellement de lui, frères et sœurs. Il est, il, est, il est la fibre même de la parole. Car quand on parle effectivement de la sémence, vous savez, vous l'avez entendu dans la vie, effectivement, mais la Bible dit que le Seigneur, Dieu lui-même. Il, il, il, il, il, il, il dit, mais il dit, mais il dit, mais il parle de lui, il dit, mais on l'appellera le germe, en fait. Le germe c'est-à-dire que la vie qui est dans la sémence. Amen. Amen. Parce que vous devez quand même vous rendre compte d'une certaine manière pourquoi nous sommes assis là. Effectivement aussi, parce que nous l'avons entendu avec vous. Tous ceux qui étaient donc morts dans l'Ancien Testament étaient dans le chaiseau de mort. Vous avez vu comment c'était sur le mort, non Comment c'était effectivement Ils étaient là, à cet endroit-là. Même effectivement, une sorcière pourrait faire monter effectivement un prophète. Pourquoi Parce que c'était dans l'Ancien Testament et dans le chaiseau de mort plus bas. Donc aussi longtemps que Christ n'était pas venu, ils étaient là, dans cet endroit-là. Or, oh, pour voir Dieu, il faut monter. Amen. Amen. Dieu n'est pas dans le bas. Frère. Dieu est dans le ciel. Salomon a dit, les cieux, les cieux, Amen. le ciel, le ciel, ne peuvent se contenir. Mais ils étaient où dans le bas Amen. Malgré la foi qu'ils avaient, malgré les combats, malgré la détermination, frère, ils étaient là. Amen. Dieu de la Bible est Dieu juste. Amen. Amen. Quand la chose est essentielle pour Dieu, si même il est essentiel pour toi, c'est parce que tu n'as rien saisi. Lorsque Dieu a dit, mais quand tu rentres dans le lieu très saint, apporte-moi du sang. Amen. Amen. Ça pouvait apparaître, mais c'est pas possible. Je vais lui apporter peut-être autre chose, peut-être du pain, je sais rien, mais le sang, c'est pas beau à voir. Et puis il y a parfois même des mouches qui peuvent venir effectivement autour du sang et puis voir le sang. Pour Dieu, c'était d'une importance Amen. Parce que dans la divinité de Dieu, sans effusion de sang, Dieu ne peut pas pardonner. Amen. Amen. Donc c'est absolument important mon frère que Dieu se fasse connaître à nous. Et que c'est Dieu, effectivement, nous montre qu'il est pour une adoration véritable. Ça pas de ta connaissance, de ta compréhension à toi. Il faut que Dieu mais voici comment tu peux m'être agréable. Oui, Amen. Et c'est ça, effectivement. Tous de tous leurs cœurs, vraiment c'est parce que vous devez savoir que. Israël, c'était le pays que Dieu avait choisi et qui adorait que Dieu véritable. Et ils avaient le jour, comme nous avons pu voir la question qui avait été posée, le jour du sabbat, pour le repos. Donc il qui dit que ce jour-là tous, ils devaient se trouver effectivement dans un lieu, les temples, où il y avait, puis après le et ainsi de suite, pour lesquels ils pouvaient se rassembler uniquement, ce n'était pas comme. Et ce n'est pas comme dans nos pays aujourd'hui. Regardez, aujourd'hui nous sommes là. Les Mais les autres, ils font quoi Alors ils vont faire le vélo, ils font n'importe mmh. quoi. Non, à l'Israël, ce n'était pas mmh. comme ça. Alléluia. Le jour du sabbat, tout Israël. Mmh. C'est pourquoi vous devez comprendre votre attention. Dieu traite avec nous. Hein. Vous savez, pendant que le temps dans lequel nous nous trouvons, la Bible dit clairement qu'il a jeté le regard parmi les nations pour choisir du bien un, un peuple. Mais avec Israël, effectivement, il travaille, il traite avec Israël en tant que la nation, la nation d'Israël. Donc nous devons réellement comprendre que ce peuple-là était un peuple qui était dans, dans, la, dans la Torah, donc dans, dans, dans, dans les écritures et qui, qui priait, et qui, qui attendait effectivement avec beaucoup de détermination, effectivement, ces Messie, et tout un chacun s'y attendait effectivement que s'il venait, et tout ce qui était là, frère, c'était d'être un événement d'une importance capitale, et s'il venait, aujourd'hui, je voudrais tant être de ceux-là qui pouvaient même s'asseoir à ses pieds, et même les toucher. Amen. Oh. Amen. Roger. Amen. Hey, que la grâce, même les toucher, et pourtant, il est vraiment venu hein? selon ce que la Bible disait. Quelle grâce! Amen. Selon ce que Dieu avait lui-même annoncé. Même, vous savez, parce que comme cela était, et ce, que, ce qui était aussi d'un cœur, attendant avec vraiment une détermination, en suppliant le Seigneur pour les éclairer, effectivement, dans le temps que le Seigneur allait manifester, qui était gardé par Dieu, lorsque, lorsque, cet homme de Galilée, Christ notre Seigneur, a été manifesté. Cette femme a dit si je puis simplement m'approcher de lui et toucher simplement le bord de son venu. Vous Voyez les gens qui ont soupiré. Les gens auxquels on avait réellement, vous savez, qu'on avait instruit quelque part, qui avaient entendu. C'est pourquoi, frères et sœurs, c'est absolument important de pouvoir réellement prêter attention et savoir effectivement aussi qu'est-ce que vous avez reçu comme. Parce que c'est quand même nécessaire, puisque vous vous souvenez, dans les scènes Écritures, l'apôtre Pierre-Paul, lorsque il parlait à Timothée, à son enfant Timothée, et lui disait, lui disait une parole aussi de tout cœur, en lui faisant savoir, je pense que c'est dans un Timothée ou quelque chose comme ça. Et mon frère il défonce. Je voudrais que tu viennes situer ici, je voudrais que tu avances ici. Farid de je voudrais que tu viennes. Dans le livre de Timothée, je viens de pense que c'est cela. le Je je pense que c'est hein. te... dans, dans un Timothée au chapitre 4. 1 Timothée au chapitre 4, ici, dit, verset puis, et puis, 11 dit, 1 Timothée 14 dit, déclare ces choses et enseigne -les. Vous suivez mm -hmm. Que personne ne maîtrise ta jeunesse, Mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en esprit, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Mais n'églige pas les dons qui est en toi et qui t'a donné par prophétie avec l'imposition de main de l'Assemblée la, de la, de des anciens. Occupe-toi de ces choses et donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient donc évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. Alléluia, frère, c'est quand même quelque chose de très important. De pouvoir réellement être instruit dans les choses qui concernent Dieu pour que nous puissions avoir la grâce de pouvoir aussi reconnaître, en vérité aussi, quand c'est Dieu est en action lorsqu'il agit effectivement ainsi, frère. Or oh, que la Bible dit avec tellement beaucoup de reconnaissance au Seigneur que je suis de manière dit mais ils seront tous enseigner de Dieu. Amen. Écoutez très bien, s'il vous plaît, frère, ça Et il a tellement parlé d'une manière assez claire à ces sujets, en insistant, pour que vous sachiez que ce n'est pas de l'aventure ou un jeu dans lequel nous nous sommes engagés pour aller et, et, et, et dire, non, c'est parce que c'est une question de vie vitale pour nous-mêmes, une question d'être certain de, de l'engagement dans lequel nous nous trouvons effectivement, que Dieu prend au sérieux les choses qui les concernent. Regardez très bien, dans Jean, nous, dans, dans Jean je pense, Jean-Bourg, quelque chose comme ça au niveau de Jean. Ou Jean chapitre 6, je pense c'est le Seigneur. Jean chapitre 6, je pense que c'est Jean chapitre 6, c'est le traversé hein. Jésus leur répondit, ne méririez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé des la donc effectivement, il y a quelque chose de très important, pour à savoir que personne ne peut s'approcher de lui, de lui venir à lui, si quelque chose ne s'était pas passé pour cette personne-là. Écoutez bien, il dit, et je le ressusciterai au dernier jour. J'aime beaucoup cela, frère, pour que vous puissiez comprendre que tous ceux qui ont aimé le Seigneur, auquel la, la grâce avait été accordée, de voir réellement reconnaître ce jour-là, et reconnaître qui était cet homme des Galilée, Dieu avait réellement ouvert leur cœur, leur esprit, et quand le maître donc parlait, les disciples effectivement recevaient et croyaient de tout leur cœur. Vous vous souvenez les jours où il était allé effectivement dans la maison de Marthe et de Marthe Vous vous souvenez encore Oh oui. Alors Marthe qui aimait aussi les seigneurs, voulait les sentirez, occupés aux soins domestiques, Marie était assise au pied du maître. Qu'est-ce que Marie faisait pendant que le Seigneur parlait, Marie était attentive. Alléa. Donc elle était en train de pouvoir écouter. C'est important ma soeur. Elle écoutait effectivement avec beaucoup d'attention. Marthe, effectivement, et puis il dit Seigneur, dit, mais dis donc à ma soeur de venir m'aider, n'est-ce pas mm. Le Seigneur lui dit, mais. Maintenant, certainement tu t'occupes pour des choses comme cela. Mais Marie a choisi la bonne part Amen. Il ne le sera jamais. ôté. Amen. Amen. N'est-ce pas, Amen. vrai? Amen. Remarquez, frère, Marie était là, Marie aussi était là, effectivement. Donc pendant que le maître parlait, effectivement, et Marie et Marie entendaient. Donc ils aimaient aussi les Seigneurs. Donc, effectivement, de tous leurs cœurs, effectivement, ils croyaient en cela. Marie aimait, Marie aimait aussi. Le jour... Ça a été malade, effectivement, ils ont envoyé le disciple, pour qu'on puisse venir le mettre. Et il n'est pas venu. Tout le monde était tellement le maître. J'aime beaucoup ces deux Amen. Ah, Oh, Ils avaient vraiment l'amour véritablement vrai pour le Seigneur. Il ils aimaient tellement qu'ils croyaient. Parce que quand le, maître, le frère est mort et que le maître n'est pas venu, elles ne se sont jamais révoltés contre lui. C'est vrai. Ouais. Parce qu'ils savaient une était. Regardez comme il a dit, je me suis dans, dans Jean au chapitre 11, quand il est venu, effectivement, nous pouvons voir au verset 21, c'est Marthe qui est couru, verset 21, Jean 11, verset 21 dit, Marte dit à Jésus, Seigneur, si Dieu s'était ici, mon frère ne serait pas mort. Vous suivez oui. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, vous suivez oui. Elle et sa sœur connaissaient le Seigneur. Et tout le temps ils croyaient en lui, ils ont cru, ils l'ont reçu, et, et c'est pour ça regarde, pressée, droit que c'est sans presser de croire, c'est pas qu'elle choses de mauvais, mais sans presser de voir servir le Seigneur, vous comprenez cela Donc, il aussi, il se dit, et c'est. Verset suivant, verset 23. D'abord, verset 23, dit, mais maintenant, ce qui se demandera, à Dieu te la Verset 23, Dieu, verset 23, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Vous suivez vous suivez Maintenant le verset 24, il dit, je sais, lui répondit Marc, qu'il ressuscitera. Vous suivez Il dit, je sais, je lui qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Amen. Amen. Et c'est ce que le maître avait dit ici. Il dit, je, chapitre 6, le verset que nous pouvons lire ici. Verset 44, Jean 6, 44 dit. Nul ne peut venir à moi si le père qui m'a envoyé de la tri, et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Amen. Donc effectivement, que, et, et là il va pouvoir répondre, effectivement, que je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Et vous connaissez la réponse du maître, non Il a dit. Et là maintenant, chapitre 6, nous continuons ici. Verset suivant, il dit. Non, chapitre 6, verset 45, il dit. Et il est écrit dans le prophète, ils seront tous enseignés de Dieu. Amen. Amen. Amen. Ils seront tous enseignés de Dieu. Amen. Ainsi quiconque a entendu le Père, j'aime beaucoup cela. Amen. Quiconque a donc entendu le Père et a reçu son enseignement. Alléluia. Donc effectivement, le Seigneur nous a instruits, nous a enseignés en rapport avec les choses qui nous concernent. Vous voyez, frères et sœurs, pourquoi les Saintes Écritures sont d'une grande importance Et j'ai toujours eu à pouvoir le répéter en les disant, je le répète, encore, effectivement, pour que cela soit encore beaucoup plus clair pour tout le monde, ce n'est pas ce qu'un prédicateur peut dire. Ce n'est pas, quand je parle de prédicateur, j'aime plus les prophètes, les apôtres, les ceci, les Stras, effectivement, comme la plupart du temps on a tendance à voir. Ce n'est pas ça qui est tellement important. Vous me suivez. Amen. Ce qui est important, frère et soeur, c'est ce que les saints écritures disent. Maintenant, nous devons comprendre qu'effectivement, que lorsque Dieu, notre Seigneur, envoie un serviteur, alors cet homme, on le reconnaît comme on connaît le maçon. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand Amen. Amen. Amen. Amen. quelqu'un dit que je suis maçon, vous n'allez pas le refuser. Il dit, mais je suis heureux il faudra que tu es maçon, j'ai besoin de toi. Et donc voici donc les briques. Voici les briques. <rire> Et non, il va famille il va vous demander quelque chose, mais où est la tuelle Et si vous avez la pluie qui est la tuelle, maintenant, on va voir maintenant comment vous allez faire. Parce que si vous prenez les briques, bon, mais comment on va quand là-bas, là-bas, ah, ah, ah, il y a un problème. Un marçon doit savoir. Et s'il est masson, il doit voir la pierre et savoir comment mélanger. Et puis maintenant, voir comment le mur va monter. -il. il va faire les choses selon les livres. À ah, se référer au nom, mon frère. Il ne va pas bâtir comme il a envie de bâtir. L'apôtre Paul a dit, mais j'ai posé un fondement comme un sage architecte. Ce fondement n'est pas nouveau, c'est un nouveau fondement qui a été posé depuis les temps anciens. J'ai mis un sillon pour fondement. Que celui qui bâtit dessus, il hein. prenne donc garde à la manière dont il bâtit. Le Seigneur, notre Dieu, nous a donné quelque chose de tellement si important. Plus important que tout, c'est la parole de Dieu. Les qui écrites un fils de Dieu, une fille de Dieu, a plus confiance et foi. Parce que la Bible dit, il va se homme. Alors ne ramenez pas le prophète à dire, frère. Ne ramenez pas, frère, tu es contre. Non. Ramenez-moi que le Seigneur a dit. La Bible a dit. Donc quand tu dis comme ça, lorsque regarde le prophète, effectivement, il doit cadrer. Parce que si toi aujourd'hui tu crois au ministère du prophète. C'est pas toi mais mal, c'était conforme à quoi Au Saint-Écriture. Parce que si la Bible n'existe pas, mon frère, tu ne vas pas trouver ce ministère. S'il vous plaît, frère, revenons aux choses. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. C'est une délivrance que Dieu veut vous accorder parce qu sent que nous sommes que quand bien. on touche sa ça, ça coince c'est parce que tu veux être délivré. Amen. Dieu veut que tu sois délivré, que tu reviennes à la conscience de la chose vraie, c'est ça la chose. Parce que pique moi frère, voilà comment j'ai toujours dit, mais ils sont tous démonçaux. Parce qu'ils ont manqué la Quelqu'un qui sort en dehors de ceci, on peut le faire avaler n'importe j'avais d'un pays où on adore les... Marie la femme, Marie effectivement, oui, comme, comme vous l'avez fait pas ici, hein, qu'est-ce qui s'est passé Oh, l'église catholique Vous savez ce qu'il y a d'abord en fait Ce l'église catholique a fait, vous savez ce qu'il a d'abord en fait Parce que quelque part, il n'était pas certain de si vraiment il ne pas parler, parce parce qu'ils sont intérieurs, mais vrai vous savez ce qu'il a fait pour garder les hommes dans les terres. Vous savez ce qu'il a fait mmh. Il a mis absolument l'interdiction. Mmh. C'est lui qui lit la Bible. S'il lit, si on le trouve avec la Bible, il aura des problèmes. eux qui avaient le droit. Mmh. Mmh. Mais une fois qu'on vous a arrêté a mis, vous la Bible, vous prêtez attention On vous a donné des missiles. Mmh. C'est vrai, non mmh. Mais alors, c'est normal qu'il fasse passer le. Et les prêtre a quand le prêtre dit, Dominus nous c'est que Dieu descend. Et puis quand il prend, comment on appelle ça, l'hostie. Et le prêtre a dit que là, lorsqu'il prend comme ça, il fait comme ça. C'est le corps de Christ. lui-même, il devient le corps là, Christ là. Le père là, il devient parce qu'il devient le corps. Quand il a fait ses cérémonies, et tout le monde croyait. Parce qu'il avait enlevé ça. C'est dans Satan père dans ce monde. C'est pas de vos millions. Alléluia. Oh, oh, oh, oh, Alléluia. Ça, c'est que la Bible nous dit Mais au commencement, Dieu qui a laissé dans la terre la terre dernière vide. il y avait quoi les ténèbres Le tout il chaos. Aussi longtemps que Dieu n'avait pas parlé, c'était les désordres. Tous sont mourus, on s'est à droite, tout à Et puis quand Dieu s'est tenu debout, il dit Que la lumière soit quand Dieu en parlé, la lumière vient c'est ça la Amen. parole de Dieu Amen. que vous combattez parce que nous devons écouter, Mais si un prophète dit quelque chose qui n'est pas conforme avec ça alors il y a un problème et nous devons avoir la, la véritable assurance que ce que nous, nous, nous, nous recevons et ce que nous avons entendu hein, alors vient vraiment Vous voyez, frères et sœurs, la grande tristesse qu'il y a aujourd'hui, hein, parce que pour n'avoir pas vraiment prêté attention à la voix qui avait tendu vraiment dans ces temps du soir, pour n'avoir pas compris pourquoi Dieu y a eu à pouvoir manifester effectivement, et voilà que les gens ont eu à pouvoir prendre. direction tout à fait pourquoi frère parce que ils se sont tous basés sur les brochures ne vous fâchez pas mais qui fait mal à part n'allez pas dire frère que frère Léonard dans son lit là-bas il est vraiment contre nous imprimons les brochures non mmh. Mmh. nous imprimons pas mmh nous ne l'imprimons pas frère, oui. bien, si vous ne pouvez pas sortir là-bas, vous pouvez en choisir c'est pas ça le problème le problème c'est que on a donné ça aux gens et on en a dit effectivement comme étant bas sur lequel on peut expliquer beaucoup de choses et c'est ça qui fait qu'effectivement que tout un chacun de vous vous vous sentez dans le message pas vrai. Mmh. Mais en fait, la brochure, c'est une dédication. Mmh. Mmh. Vous savez, mmh. or l'homme qui a prêché, <rire> c'était un, un homme de Dieu, Amen. qui avait l'onction de Dieu, qui avait l'esprit de Dieu. Et pendant qu'il prêchait un sujet, il avait une Penser mmh. en rapport avec cela. Et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu conduisait de cette manière ou d'une autre, que la chose soit dans ce sens-là. Maintenant, il n'est plus. Vous me suivez mmh. Il n'est plus. Et si moi maintenant je prends cette prédication d'une telle sorte que je la prends simplement là, et, et que je veux aussi la passer aussi aux autres sur base de ce que je viens de pouvoir lire là, je ne veux pas passer en fait la même pensée qui était là. Non. Vous comprenez mes frères vous pouvez me détester, mais je vous je ne veux pas passer la même pensée que ce qu'il a là sa bouche. Vous savez pour quelle raison Parce qu'avant de prêcher là, il était à la source. Alléluia. Hein? Vous, vous avez pris l'amour, oui. mais lui, il a pris la source. Amen. Chaque fois, il dit, mais je veux puiser là. Et après, il en prison, je dis, mais ah, voilà ça, voilà ce que je crois que le Seigneur a dit. Donc toi, tu es là, il a dit, mais, alors tu prends simplement ce qu'il y a en amour, tu ne sais pas, mais d'où cela vient Alors tu parles d'amour en amour, en amour, en amour, et tu ne sauras jamais de route à la souffrance. Voilà pourquoi il y a l'amalgame, frère. Vous me détesterez aujourd'hui, vous vous dites. Voilà pourquoi la confusion, frère. Or, oh, un fils de Dieu a été instruit par Dieu. C'est si vrai. La Bible dit, mais c'est lui qui a reçu son enseignement. Amen. Et Dieu est qui, Dieu est en parole. Amen. Ce qui veut dire que la Bible est en toi. Lorsqu'on t'apporte la parole de Dieu, ça doit sonner avec ce qui est écrit. Alléluia. Amen. Amen. Amen. La source. Amen. Cet homme de Dieu a prêché le système de création Amen. Vous vous souvenez ouais, Vous n'allez pas prêté attention. Que Dieu le bénisse. Amen, Amen. Qui sont les hommes qui ont détruit Amen. Oui. Amen. Oui. Alléluia. Ça, ils ont oublié, ils ont oublié les voies. Allez, à la source. Ils sont restés à le citer de Dieu, ma soeur revenir à, à la source, et alors s tenir effectivement de tout notre. Gueule. Alors Jean, il dit ceci effectivement, comme il a dit effectivement, C'est lui qui a reçu son enseignement. Écoutez très bien, frère. C'est lui qui a reçu effectivement. Il vient à moi, parce que ce peut pas être autrement, frère. Les autres qui ont eu, vous très bien, nous l'avons entendu avec vous, pour l'amour de Dieu, prêtez attention. Nous l'avons entendu avec vous, je pense que c'était déjà dit. L'homme qui était né, avec nous, qui était là, que que le Seigneur avait prié, qui était venu, à, à Fèbre, qui a retrouvé la vie, effectivement. Vous savez, il a mené, on l'a amené devant qui les, les pharisiens, hein Vous vous souvenez, non On l'a amené devant les pharisiens. Qu'est-ce que les pharisiens ont dit Nous, nous, nous les pharisiens, nous sommes qui Nous sommes disciples de Moïse. Nous ne croyons que ce que Moïse avait dit. Et nous connaissons Moïse. Est-ce que vous y avez, frère Mais celui-là, là, là, là, là, là, on ne le connaît pas, lui. On ne le connaît pas. D'ailleurs, il y a des quand même qui combat toujours Moïse. Hein? Parce que, d'ailleurs, quel est le jour qu'il a fait la, la, la chose là pour toi Le savoir, ce n'est pas possible. Satan. Un homme qui, qui vient de Dieu ne peut pas travailler les jours du savoir. Vous vous souvenez quand même Amen. Et puis ça, se m'a dit, mais ah, comment quand même un homme qui ne vient pas de Dieu, pas mieux, peut il peut-il faire des miracles comme ça, quand même, quand même. Il dit, non, non, on ne doit pas croire, il dit, mais ton gloire à Dieu, dit que c'est un péché à cet homme -là. C'est vrai. Et pourtant, ils étaient inscrits dans les choses. Quant à venir à lui pour pouvoir recevoir, ça pose un problème. Il dit aux autres juifs, effectivement, il dit, mais si vous étiez la prospérité d'Abraham, vous n'ariez pas. Et puis il dit, mais je ne comprends pas. Pourquoi vous ne pouvez pas comprendre mon langage Vous savez oui, Jean chapitre Mais comment il dit, mais je, je prends Comment je je Pourquoi vous ne pouvez pas comprendre mon langage Pour quelle raison Et parmi la foule, parmi la foule, je suis avancé effectivement pour aller, aller. aller. Il y avait une femme au fait de sang depuis des années. Frère et sœurs, il faut qu'il y ait davantage quelque chose de Dieu au-dedans de, de vous pour que vous regardez l'homme que tout le monde méprise. Les églises ne veulent pas, les prédicateurs n'en veulent pas. Ils faut vous, vous, vous puissiez traduire de cette maladie que j'ai depuis des années, si je puis simplement qu'il me regarde, qu'il impose sa main. Mais que je touche simplement le bord de son vêtement. Oh, yeah. <rire> C'est lui qui a reçu son enseignement, l'enseignement du Père. Il doit savoir que par ses nous avons été. C'est lui qui, dans les saintes et qui Dieu avait parlé. Vous vous souvenez de cela. Vous comprenez, frère et soeur. Quelque chose. Voyez-vous, frère, que l'épouse de Christ, ce n'est pas un jeu, comme il se dit, non, on a fait, parce qu'on fait sa prière, je ne sais pas moi, quoi et puis vous, comme les gens disent, ah, quand vous, vous la voyez, il ne en rentrer ses jupes, longues là, et puis ainsi, la jupe, longue ne veut rien dire. Non, frère, c'est le, le cœur. Le ah, cœur, oui, oui, oui. ah, effectivement, c'est le cœur. Oh frère, c'est pas grave, bon, parce que le message, oh, toi soeur, on a vu que ta jupe est arrivée jusque-là, ici, là. c'est pas comme une sorte de message. Parce que le frère et le soeur dans le message, ils ont le maître. Le le frère, c'est le frère du salut. Alors on doit mesurer maintenant la longueur de la jupe de la soeur. Je n'ai pas dit non plus que les sœur doivent arriver avec une jupe jusque-là. Non. Alléluia. Amen. Elle doit être habillée d'une manière décente. Amen. Amen. Il ne faut pas toujours vous sœurs suivre les sœurs Oh sœur, j'ai vu que ta jupe là est, est, est un peu serrée quelque part les, les et puis prie. Non. Amen. Je n'ai pas dit. C'est absolument important. Non, sœur c'est absolument important. Il faut que le Saint-Esprit agisse. Amen. On ne force jamais. Amen. Amen. Si vous le forcez, vous en ferez des religieux. C'est sûr et certain, frère. Ils vont vous en vouloir. Ils se révolteront un jour. Je le fais parce que mon papa m'obligeait. Je le fais parce qu'on m'a m'obligeait. Non Donne-lui de l'évangile, frère. Entre lui. Et avec Dieu, c'est avec le Rien. Mais regarde l'amour que c'est Dieu a fait. Ce qu'il est pour toi, ce qui te montre effectivement, ce qu'il est. Oh frère, t'as pas dit, t'as juste pas de nom. Amen, amen, amen. Amen, Alléluia. Vous n'avez pas de mettre cette canne. Oh, non, non, non, Laissez le Saint-Esprit pénétrer le cœur. C'est est si vrai sans doute. Sinon, c'est l'étiquette. Nous sommes dans le message et on peut décheminer jusque-là parce que les doigts, on ne peut pas. Non. Oh. Vous savez, la Bible dit que là où se trouve l'Esprit du Seigneur, il n'y a pas de don. Il n'y a pas de crédit. Il y la liberté. Non. Ne faites pas de cette liberté un prétexte vivre comme le mondin. Amen. Amen. Amen. Vous voyez, frère, ceci est quelque chose de très important. Donc, le Saint-Esprit, il est en nous, il nous frère. Il sait jusqu'où on peut aller. Amen. Bon, on ne fait pas de jusqu'où on peut aller et, et jusqu'où on ne peut pas. C'est celui qui est notre conducteur. Faisons-lui confiance. C'est la ah, bonne. Ça ne rien pas à faire. Effectivement, d'abord, il accomplira effectivement ça. Alors, bon, on peut faire voir que, que cette que seul. Ce, ah, c'est la première on a réunie, on C'est C'était ceux-là qui étaient là, de tout son cœur, et, malgré la foi qui était là, et au plus profond de son âme, de son âme. Convaincu parce que cet homme qui le regardait, qui le voyait, qui pouvait réellement aussi observer, ici. Les... belle Peu importe ce que les autres peuvent dire. Parce que c'est au Seigneur de pouvoir te révéler. Amen. Amen. Alléluia. Je l'ai dit, la lumière est encore plus du temps. J'ai le Très bonheur. Et voilà que ceux-là, comme l'Écriture l'a dit, étaient avec tous. Et tout celui qui a reçu l'enseignement du pays. Vous avez remarqué, John il dit, il vient d'abord. Il, il va pas quelqu'un d'autre. Si on lui donne quelqu'un d'autre, il accèter. Il dit, il vient à moi. Parce que je suis la parole faite chair. chère. Et là, cette femme va dire moi. Si je puis simplement m'approcher et étendre simplement ma main a touché Pierre, et Jacques et Jean. Mais lui, Amen. si ma main peut s'approcher, il a touché lui. c'est Jésus-là c'est la réponse à tous vos problèmes c'est Jésus-là c'est lui qui donne la vie le pardon est en lui tout tout tout c'est pas moi qui dis hein. la Bible dit vous avez pleinement tout c'est vrai non parce que toute la politique de la divinité a mis le en lui donc si cela est ainsi alors maintenant alors que mes voisins n'en ont pas besoin. Et puis, effectivement, mes prédicateurs, ils en ont effectivement, Ils n'en veulent pas. Qu'est-ce qu'ils cherchent Ils veulent faire l'évangile de la prospérité. Et Satan est Il sait que l'homme est, est un homme qui est toujours dans le besoin. Il t'envoie dans quoi Alors, Dans l'évangile, il dit Mais tu es l'enfant de Dieu, tu ne peux pas manquer des millions. Nous faisons des millions. Nous faisons des Et qui parmi vous ici qui entend que nous faisons des millions qui ne va pas jeter un petit coup de Vous faites des millions comment on... Oh, dans l'Évangile, on fait des millions. Je ne sais pas, frère. Moi, je ne cherche pas des millions dans l'Évangile. Vous ne cherchez pas non plus des millions dans l'Évangile. Nous cherchons à trouver Jésus. Si j'ai l'Évangile, alors tous les millions, Amen. à quoi ça me sert de pouvoir avoir des millions, ça la Mais en fait, cet évangile de la prospérité que l'on parle, C'était un évangile du diable. Vous savez cela tout, tout va très bien, frère, Non, ça, c'est pas l'évangile de Dieu. Il dit une chose que beaucoup de gens n'aiment pas attendre, que nous sommes appelés à aussi souffrir pour lui et avec lui. Donc l'évangile ici, quand vous le recevez, vous savez quand il était sur la terre, il n'était pas aimé. Hein, Si vous êtes vraiment instruit, vous ne pouvez pas donner vos cœurs à toutes ces choses. Pourquoi Parce que vous savez que tel il est, tel vous êtes à faire. Et être. Amen. la Bible vous dit à vous que si vous voulez vivre pieusement en, en Jésus-Christ, vous serez persécuté. Ça, Cela ne veut pas dire que vous n'aurez pas de moyens financiers pour en nous Vous l'avez entendu, vous l'avez entendu. La génération. C'est pas vrai Amen. Dans toutes ces choses. Mmh nous sommes plus éventuels nous sommes tout. c'est pas que non, Dieu n'a Dieu pas dit que son peuple sera de mentir, on sera jamais Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. écoutez bien c'est un fils de Dieu, une fille de Dieu, un enfant de Dieu, il ne sera jamais un homme blessé pardon, il sera jamais un sans-abri non, c'est pas possible, tu ne peux pas être un sans-abri non, Amen. pourquoi est-ce que ton père a toi pour toi Amen. Si j'ai une maison, c'est à toi. Amen. C'est vrai. vrai ou quoi C'est vrai ou quoi Oh, tu ne peux pas manquer, frère. Non Les oiseaux du ciel Il est cher, il est moisson. Donc si tu manques de l'argent et que moi j'ai de l'argent, c'est à toi. Amen. Amen. Amen. Amen. Ceci n'est pas vrai. C'est la Bible est pure et simple, frère. Hein? Sinon, comment seront nos frères et mmh. Ce que moi j'ai, c'est à toi. Amen. Et ce que toi tu as c'est pour lui. Amen. Vous comprenez À pas fermé la ceinture et, et tu vois, je pense à mon frère. Mais tu penses à mon fils, à mon... C'est vrai que tu dois nourrir tes enfants, mais ton frère, quand il dit, est, c'est ton frère. Amen. Amen. Amen. Vraiment. Ton frère ne peut pas être sans-abri. Parce que ton père a dit, parmi vous, il n'y aura pas de sans-abri. Il n'y en a pas de sans-abri. C'est pas pour rien qu'il donne une maison là, il donne une maison ici. Non. Dit, oh, oh frère, je vais venir Oh non, non, non Je regarde le nombre de chambres, mais. Voilà, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment bon. Là où il y a là, c'est pas encore. nous Quand ils sont qu'ils vont venir, essayez de mettre le papier par rapidement. Amen. Mm. C'est un exemple. Ne hein. chassez jamais quelqu'un chez vous. Mm. Ou quand il vient vous faire un peu bon, il va encore manger. Non. Quand vous le recevez, même si vous n'avez pas, Dieu va ajouter. Amen. Vraiment. Eh, je ne sais pas. Mais... Soyons hospitaliers. Amen. Quand quelqu'un vient chez toi, même à 5 heures du matin, Amen. il dit Bon, t'es là, j'ai travaillé. Tu vas pas, tu voulais tu pas Allez. le numéro de téléphone frères de bonbon ou Ou frères de fond, <rire> D'ailleurs, il est où? Il est où? La légende est où? Frère, il faux, j'ai oublié par cœur. Tu cherches le frère, il défonce le pauvre, il est aussi en train de tomber. C'est pas là-bas qu'on a envoyé ces chiffres. Amen! Amen! Amen! Ah, quelqu'un vient frapper chez toi à la maison. C'est que le Seigneur a voulu que ça soit chez toi. Amen. Amen. Amen! Oui! Hum. Tu le fais entrer? tu fais l'entraide et puis vous priez. quand vous priez, peut-être vous ne savez pas c'est pourquoi n'ayez jamais, quand vous, vous entendez sur les lignes, encore vous étiez sur le point de mettre la pierre dans la bouche, mais qui encore, ne faites jamais cela, ne hein faites jamais cela, quand vous, vous entendez sur les lignes, oh merci Seigneur, c'est mon frère qui vient me voir, qui les joue, Entrez vous savez oui. pas, peut-être, pourquoi, quand cette personne est venue chez vous, il n'était pas venu pour la nourriture, mais il a un souci. Mais quand vous, quand vous le recevez, et que vous avez un cœur disposé sans le savoir, dites-moi, frère, monsieur, que Dieu te bénisse avec beaucoup de joie, parce que c'est important. asseyons nous nous asseyons. quand il est cligné ma tête pour prier, les paroles que tu fais soient prises. Seigneur, mon Dieu, je te remercie pour mon frère, il est bon, il est bon. Ah, rien que ces paroles-là. Il était tellement triste en venant de chez lui, il avait un problème. Il a entendu ta, ta prière à toi. Il hein? dit, oh Seigneur, j'étais chez Jean Le Fosto, j'en ai parti. J'étais chez un chat. Là, c'est lui, quand je suis rentré, j'étais à Marie pour lui dire bonjour, j'ai vu qu'il avait une lumière de ce comme celui-là entre oh, frères, c'est chez toi, bon, frère, tu sais, quoi, ma femme, nous sommes un peu pressés, nous voulons partir. Et tu veux, qu'est-ce que je peux faire pour toi Déjà, il dit, bon non, c'est rien, je vais aller voir le frère Jean-Simon. J'ai passé ce ses... Et Puis il est dit Oh, je suis le Seigneur béni, fortifie, quelle joie de l'avoir donné frère. ah Le cœur de Jean, le frère, il est conçu. Ah, oh, Dieu a quand même des fils. Ouais. Peut-être qu'il avait failli abandonner la foi à cause de Jean, enfin de l'autre la là. Mais là chez toi, pas pour la semoule. Parce que souvent on pense à il vient peut-être pour demander à Semmoune. Même si c'est la Semoule, c'est quand même les, enfin les grains. C'est lui qui retient les grains, Il vient s'adonneraient le lien. Hein? Vous avez vu cela, non Celui oui. qui donne avec liberté. Donc quand vous priez simplement, il dit, oh Dieu du ciel, là-bas, il m'a parçu. J'ai bien ici parce que j'étais chez moi à la maison, je m'ennuyais simplement parce que j'avais envie de voir un frère. Je vais vous donner un exemple. C'est un peu un exemple. J'étais tout jeune et j'habitais ici à Ascarpe. Nous étions à l'étage, effectivement, là, et c'était Plasnitz. Les meubles-là, nous étions là. Et là, dans la maison, il n'y avait que des briques. Guerre, tout ça j'avais envie j'ai dit mais c'est pas possible un jour, un jour. on m'a demandé d'aller travailler dans, dans un jardin dans le jardin, hein, comme dit. pour la première fois je tombe dans un endroit où il y avait de l'herbe oh. j'étais heureux et quand j'ai terminé le travail, ce que j'ai fait j'ai pris des mauvaises herbes là mm. j'ai les ramener jusque dans la maison pour le mettre là mm. enfin pas les fleurs hein, les mauvaises herbes mm. tout simplement qu'elle est, est, est simplement l'herbe parce que l'herbe me manquait depuis longtemps donc quelqu'un peut être chez lui à la maison, il a, il a un désir d'avoir un frère. On va partager parce que bon, il est resté un peu là, il dit, bon, je vais Parce que la communion est très importante. Il a tout chez lui là, la nourriture, il a mangé, il est plein. Mais seulement il a besoin de cette communion. D'être avec sa soeur, d'être avec son frère, de, de parler un peu, de marcher, ça fait Amen. du bien. Et il sonne chez toi. Les casseroles, pas avoir les combats, c'est pas oui. le casseroles. Il vient parce qu'il y a un désir. C'est pourquoi quand il vient, prions d'abord. Et bien, dans ta prière, à toi, Dieu va révéler que tu vas toucher les cordioles. Oh Dieu, la manière dont il m'a reçu, il ah, frère, que je suis heureux, ça, je suis heureuse parce que. Alors son cœur maintenant, ah, j'étais. Je voulais simplement passer dire bonjour pour savoir comment vous allez. oui puis Dieu, effectivement, ainsi, ainsi. Donc là, vous avez sauvé quelqu'un. Parce que là-bas, en quittant chez l'autre, effectivement, il commence à dire, mais, et si vraiment, et puis on a même assemblé avec ce frère, et si, il, il croit comme nous, il entend nos prédications, c'est pas possible parce que je suis quand même un peu jeune dans la foi, je voulais voir un peu ce qu'il faut un peu âgé, âgé mmh. dans la foi. Mmh. Et quand il arrive, bon, je suis pressé parce qu'il dit, que Dieu sera, ah, ça n'est pas longtemps, oh, je suis content, mais pardon, mais nous allons sortir. Et si vous sortez la le on va faire les courses, mais il n'y a pas de tête. Sœur, viens avec moi. Sœur, viens avec moi. On va Amen. faire moi pousser les chariots. Mais c'est vrai, frère. Oui. Euh, parce que je ne veux pas, il faut se battre avec oui. moi mon... Non. Si la sœur vient chez toi, il y a pas assez de places où on va se serrer un peu. C'est vrai que les policiers vont, euh, et quand on les voit, on baisse la tête. Et on y va. <rire> Non, frère et soeur, nous devons comprendre une chose, que nous avons une famille. Amen. Amen. Que Dieu nous a accordé. Le fils de Dieu, je vous a quelque chose dans son âme. Amen. Parce que la parole de son cœur de la vie, ici dit exercer l'hospitalité. Donc, quand quelqu'un vient, ce n'est pas qu'il dit Je vais le faire pour l'écriture. Non, c'est en lui. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Le message n'est pas la lettre. Nous sommes dans les message, nous sommes dans le message. Le prophète a dit Je veux voir ce que le prophète a dit dans ta vie. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Vous savez, les gens qui ne croient pas vraiment, mais qui ont un esprit religieux, on le voit aussi. C'est comme un autre exemple. Hein. j'ai simplement un exemple. Je donnais simplement Si je donne ça, on est quand même. Voyez-vous, mais je vais quand même donner. Mmh. Et bien, vous voyez, j'ai eu à pouvoir rentrer. Et là, que Dieu est pitié de nous. Mmh. Mais je pense que c'est le voudrait pas. Que Dieu est pitié. Mais nous devons revenir aux choses de Dieu. Mmh. Parce que je pense que les gens vont prendre un peu ça dans un sens. Mais je veux que nous puissions simplement nous approcher à Dieu nous avons besoin de faire, d'être des vrais. Amen. Amen. Amen. Nous voulons laisser la parole divine de Dieu trouver sa place homme, Que le Seigneur puisse... Alors il dit effectivement ceci, ce que nous avons entendu. Et Ce que nous, nous avons aussi, c'est ce nous là dans le livre des prophétiens. Ce que nous avons ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, amen, et que nos mains ont touché. Et c'est merveilleux ça. Il dit, non seulement nous l'avons contemplé, avec autant d'admiration, autant de reconnaissance au canton, on est là, on est émerveillé Et on est reconnaissant à Dieu de ce que Dieu a fait de nous aussi. pas ici. C'est Jésus dont tous les saints ont tellement désiré voir. Ils ont vécu parce que Dieu s'est réveillé à eux et dit, mais oh c'est Jésus, il voulait tant vivre et voir le jour où il viendra. Vous croyez Amen. Amen. Matthieu chapitre 13. Vous vous souvenez C'est heureux parce que vos yeux voient ce que vous voyez. Alléluia. Vous se Amen. Et vous aurez entendent entendre ce que vous entendez. Parce qu'il est simple qu'il est de voir. Voir ce que vous voyez. Bon. Amen. Ils étaient réellement dans.. Alors, ils, ils ont réalisé, effectivement, parce que quand il a commencé à leur parler, d'une manière où souveraine jean effectivement, alors ils ont réalisé que bon, oh, tu es amour, mais c'est vrai, tu as fait tomber le voile de nos yeux. Maintenant, maintenant, nous savons qu'il dit. Et quelle joie, quelle grâce, effectivement, et ces gens. Jean ici, Jean, Jean, Jean, c'est Jean, Jean, la boucle, était celui dont vous soyez les écritures, qui aimait tellement le Seigneur que sa tête était toujours... <coughs> je ne le sens pas. Ce que nous avons compris, c'est que nous grâce que nous avons touché. Donc Seigneur, nous, nous vivons tout ce temps-là avec toi pendant cette période-là, mon Dieu d'amour, on ne réalisait pas la grâce que nous avons trouvée. Jérusalem, Jérusalem, si tu connaissaient de ton aussi le jour de ta visitation. C'est vrai que nos enfants sont assis, là ils écoutent effectivement, Vous avez entendu, nous avons entendu aussi, j'étais jeune j'ai dit, j'ai déjà eu le juste à pardonner, Ils ça tellement ah, bien son temps. Nos oui. enfants ne réalisent pas la grâce que Dieu a entre nous. Nous peut-être tendance à penser que nos parents nous prient, que nos parents nous font ainsi la suivre. Quelle grâce d'avoir des parents qui croient. Amen. C'est vrai. Vrai. Vrai. vrai. Si, dans ce monde ici, dans mon pays, si nous avions des parents, c'est pourquoi nous si nous avions, si tous les parents, toutes les familles étaient des croyants, on n'aurait pas des prostituées d'Europe. Amen. Amen. Amen. Vous croyez? Amen. Amen. Amen. Est, qui est donc ce papa ou cette maman qui voudrait que sa fille soit dans une vitrine C'est par mon d'éducation mm -hmm. Vous voyez mm -hmm. oui. Oui. Nous avons une responsabilité, nous, à la de nos enfants, c'est de les enfants, la bonne manière, de les tenir encore effectivement dans la soumission et dans le respect. Vous savez, je serai les temps à partir. Vous savez, nos sociétés aujourd'hui, ils sont tellement devenus, parce que d'abord, eux-mêmes n'ont pas une éducation. Et, ils vous disent si votre enfant, vous ne pouvez pas crier, vous ne pouvez pas même pas frapper l'enfant, parce que vous, vous allez traumatiser. Alors je me pose ma question en rapport avec Isaac. Isaac, le fils d'Abraham. Si un enfant devait être traumatisé toute sa vie entière oui. et commencer à être appelé comme ça, toute sa vie entière serait l'être déjà. Oui. Oui. Je suis traumatisé. Aujourd'hui, c'est devenu comme une chose à la mode. Ah, on traumatise les enfants. Donc, Isaac serait encore plus que traumatisé. Bon. Parce que son papa l'a lié, son propre père. Il serait quelqu'un qui était en colère contre son père. Non, il faut l'enfermer, c'est un fou, ce papa. Parce qu'il m'a lié vraiment avec les. Et puis il a pris les boutons, non seulement cela, il a mis du bois et du feu. Il est devenu malade, mon père. Oh, que Dieu soit béni. Amen. Amen. Amen. Isaac a aimé son père, respecté son père. Il a dit Père, voici le feu. Amen. Vous vous souvenez Amen. Amen. Écoute l'instruction de ton père, mon fils. Ne méprise jamais ta mère lorsqu'elle te parle. Près mm -hmm. mais c'est dans Amen. Au verbe, hein Amen. Ben, il est temps le proverbe. de l'autre, le proverbe. Mon fils, je t'insulte pour te dire. Nous avons le droit, comme l'écriture nous fait savoir, mais nos enfants, parce que la Bible dit que la, la folie est attachée au cœur de l'enfant. C'est ce que mon Dieu a moi me tout. Pas de gouvernement. Pas d'autorité. Mon Dieu. Dit la folie est attachée au cœur de l'enfant. C'est avec quoi qu'il faut arriver à pour pouvoir le faire partir Avec des discours Non. Non. Avec du foi. Amen. Je n'ai rien dit quelque part. On pour taper sur mes amis. Oh, <rire> non. Non. Il faut savoir discipliner Amen. quand il faut. Amen. Quand il faut. Hein, il faut savoir comment faire. Et puis surtout éviter effectivement avec la main. Mmh. Savoir comment discipliner l'enfant parce que. Il ne faut jamais taper par la colère. Mouille. Parce que Amen. la colère, effectivement, à oui. ce moment-là, il fait perdre la raison. Oui. Vous pouvez en tapant fort, oui. et après vous commencez à pleurer vous-même. Ah, c'est vrai, vrai. Vrai. vrai, quand on regarde la raison, non, mon petit à moi, son petit choix à toi, c'est toi qui lui as donné. La force de ton bras. Donc il faut, il faut doser, taper. La colère et les abus, mm. mais fermement pour qu'ils comprennent. Mm. Sinon, si vous le laissez faire n'importe quoi, nous serons sans contrôle. Pour mm. faut puisse les redresser mm. avec leur fouet. Mm. C'est ce que la Bible nous dit. Mm. Donc, nous avons plus affaire à faire à mm. ce que la Bible dit. C'est ce qu'on nous dit. Notre mm. absolu est là. Mm. Ben, si J'ai vu l'indépendant, il dit chez moi, il n'y a pas d'indépendance. Amen. C'est vrai, non C'est pas qu'on est des dictateurs ou des pièces. Mais on veut l'éducation. Amen. Parce que quand on a dit des indépendances aujourd'hui, il commence à avoir des nids à gauche, des nids à droite, et finalement il n'y a plus de d'éducation. Qui va l'éducation Là à gauche, la droite. Qui va l'éducer vous savez, qu'est-ce qui va l'éduquer Les articles du gouvernement. Il va te faire citer les articles. Voici les droits que j'ai. Voici les droits que j'ai. Bon. tout ça, ce sont les droits que tu as. Et moi oui. Moi, en tant que ton père ou ta mère, quel est le droit que moi j'ai Tout ce que je veux, c'est l'indépendance. Non, il n'y a pas d'indépendance sans Christ. Amen. Vraiment. Vous avez compris Amen. Quand nous avons Christ, Amen. alors nous savons maintenant comment faire les choses. Sans Christ, nous ne savons Et en plus, quand même, nous l'avons, nous, nous cherchons à être quoi Des esclaves. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Soumis à Bill, pour les Nous mm -hmm. mm -hmm. continuons plus à intervenir mm -hmm. Mm -hmm. ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché. Regardez très bien. Nos mains ont touché concernant la parole de vie. Celle qui a la vie. Donc il s'agit effectivement de, de ce Jésus-là, comme la Bible dit effectivement, le germe qui donne la vie à la science. Donc nous avons donc trouvé la grâce, effectivement, de, de nous tenir dans sa présence, Amen. de cet homme, effectivement, qui est tellement si important, effectivement, dans, dans tout ce qui avait été dit. Nous l'avons lu avec vous, je pense. Que, je dis aujourd'hui. Je... Que personne ne vous juge au sujet des nouvelles lunes, des ceci, des fêtes de et des sabbats. Pourtant, si Israël bâti en captivité en Babylone, pendant 70 ans, c'est parce qu'il n'avait pas respecté les sabbats. Vous saviez Vous saviez Eh bien, euh, je crois que c'est. Ce que vous puissiez voir bien Dieu est tellement important, est tellement dans ses principes, et il sait ce qu'il était. Il, il est venu, il, faut non, il faut rester dans ce choses. Deux chroniques chapitre 36. Deux chroniques chapitre 36. Lisons à Alors l'Éternel fit monter contre eux le roi des Cadéens et tua par l'épée leurs jeunes gens dans la maison de leur sanctuaire. Il n'épargna ni les jeunes hommes, ni la jeune fille, ni les vieillards, ni l'homme aux cheveux blancs. Il y voit tout entre sa main. Lécalmesta remporta à Babylone tous les instanciers de la maison de Dieu, grands et petits, les trésors de la maison de l'Éternel, les trésors du roi et des chefs. Ils brûlèrent la maison de Dieu, ils démolirent le miracle des Jérusalem, ils livèrent au feu tout ce palais et détruisèrent tous les objets précieux. Le ça amenant captifs à Babylone ceux qui échappaient à l'épée et ils lui furent assujettis à lui et à ses fils donc. Jusqu'à la domination du royaume de Perse, vous y mettez Afin que, que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays eût joui de ses sabbats. Amen. Alors là, si vous lisez la suite maintenant, je peux du vous dire qu'on Il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté, jusqu'à l'accomplissement de 70 ans. Donc, Dieu est un Dieu de principe. Il fait réellement les choses. Ne pensez pas que Dieu est... Non, Dieu est un Dieu de sa parole. Lorsqu'il dit les choses, il sait ce qu'il dit. Et nous sommes censés pouvoir réellement. Voir et respecter le principe de la parole de Dieu. Et effectivement, c'est celui dont les saintes écritures avaient réellement annoncé, proclamé pour que nous puissions jouir effectivement de ce qui la délivrance, la liberté, le pardon de nos péchés, la, la guérison de nos âmes et des corps. C'est comme ça que le Saint-Esprit est descendu le jour où Pierre était dans la maison de Corné. Alléluia tous les prophètes en lui-même, quiconque voit en son nom, reçoit le, le pardon en son nom de tout ce péché. Donc, ils avaient donc réalisé quelque chose de tellement si grandiose que le Seigneur, notre Dieu, avait eu à pouvoir leur témoigner et manifester ce qui grâce. Souvenez-vous, il a dit que nul ne peut venir moi si c'est la vérité par le Père. Quand il a précisé en disant Mais c'est lui qui les mange, ma chérie, il y mon sang, ils sont partis. N'est-ce pas vrai mmh. Les gens sont partis. Mmh. Devez... Et puis, il tous tout le dit pourquoi vous ne vous en allez pas porter? Vous pouvez aussi vous en aller, n'est-ce pas Mon frère et ma soeur, aimer le Seigneur, ce n'est pas quelque chose qu'on peut vous obliger. Mmh. Mmh. Amen. Ouais. Alléluia. Vivre la parole de Dieu, ça ne pas être une obligation parce que le message l'a dit. Ça, c'est obligatoire. C'est parce que vous avez pris plaisir de voir que ça, ça convient à mon âme. Amen. Ça, c'est juste. Amen. Parce que en tant que fils et fille de Dieu, il est impossible, frère, que vous combattiez la parole de Dieu, que vous résistiez à la parole. Vous pouvez résister à beaucoup de choses. Et par la parole, Elle brise ton cœur. C'est la vérité. Amen. Pourquoi Parce que vous êtes une partie de la parole. C'est pourquoi nous ne nous annulons pas, nous aimons pas écouter. C'est vrai, on va faire... Nous aimons écouter, nous aimons chanter, Amen. nous aimons prier, Amen. nous aimons prier, Amen. nous aimons glorifier Dieu, Amen. nous y sommes pour le bonheur de bon cœur. Nous aimons. Amen. Amen. Et nous allons nous, nous sortir ça, c'est ce que tu as fait de nous. Amen. Avant, nous ne parlions pas comme ça. Non, non, non. Nous étions des égoïstes, oui. nous étions comme les prêtres froids dans les églises. Oui. Nous vérifions le temps, si c'est 15 minutes, bon, il faut qu'il termine. Mais maintenant, nous disons, que est Saint-Esprit continuent. Amen. Amen. Amen. Amen. C'est vrai ou Amen. pas Il, y a, il y a c'est de toi qui viennent donc le paroles de la vie. J'aime cette chose. Nous ici, nous nous avons cru. Oui. Toi, comment il parle Et nous ici, nous avons cru. Il n'y avait pas d'arrière-pensée des gens. Il a... est tous si quand, quand tu nous vois là, Seigneur, parce que. Tu vois, quand quelqu'un est d'élever le ne pense pas de mal. Il dit, je crois que tous croient comme moi, Seigneur. dit, mais nous, tous avons cru, nous, nous croyons en toi qui, qui peux penser autrement. Amen. Et pourtant, parmi eux, il y avait un... Et il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi L'un de vous est un Et quand il a prié votre attention, je ne vais pas prendre notre cas de l'événement. Ils étaient à toi. Ils savaient. Ils étaient à toi. Et tu me les as trouvés. Jean 17. Je Ils étaient à toi. Il dit, mais n'est-ce pas moi qui vous ai choisi Donc, je savais qui vous étiez. Ça, je ne suis pas allé dans le temple. où il y avait Aïf, avec l'encens qui faisait monter, avec les grands, grands, ainsi, ainsi. Non, je ne suis pas allé là-bas. C'est vers vous. Parce qu'il est caïf, vous pas à me reconnaître. Et pourtant, caïf, c'est de la vie pour servir les Dieu. Vous voyez, frères et sœurs, Dieu, le Seigneur, notre Dieu, ne cherche, ne cherche pas des riches. Non? Nous sommes dans, nous sommes ceci, nous sommes Tout ce qu'il a commis d'abord. Voilà pourquoi, pour ceux-là, peu importe que les fausses doctrines soient enseignées, les faux prédicateurs soient venus, il y aura toujours des présents Amen. qui Amen. doivent ramener le peuple au point central. Amen. Il le fera toujours. Parce que vous ne pouvez pas consommer de n'importe quoi. Amen. Mais il y en a de ceux qui peuvent consommer de n'importe quoi. Et en rapport avec son peuple, il a dit, n'est-ce hein, pas moi qui vous ai choisi vous dites, mais frère Loma, tu exagères quand même avec nous, mais je me pose la question. Lui, il s'est tenu là, il a dit, mais allez-vous-en Il dit, mais ils sont partis, l'influence est tellement si grand, un grand homme est parti. Pourquoi vous restez partis aussi quand même? C'est vrai, non Ils pouvaient les supplier. Mais c'est vrai. Ils ne sont pas partis, ils sont restés là, comme enracinés, mais qu'est-ce qu'ils vous racine Nous autres sont partis. Pourquoi vous restez à vous parce qu'on a dit je suis contre Moïse, on a dit que je suis, je respecte pas les sabbats. on a dit que je suis pas, je suis le ciel, contre quoi ainsi. Pourquoi vous partez quand et puis je recherche Pourquoi vous êtes là, vous rester avec moi Pierre a répondu. Et puis il nest pas moi qui vous ai choisi il savait très bien frère qui était bien, qui était joyeux tout se marier. C'est pour ça que quand il pouvait regarder, il dit, mais, Seigneur, quelle grâce nous Nous étions en train de pécher, on péchait les poissons, on rentrait sur nous, oh, que ta qu'il fait vraiment les seins. Alors que tes yeux étaient sur nous, tu oh, les yeux, tu nous as vu. Quand tu es descendu, Seigneur, dans la forme d'un homme, c'est vers nous que tu es venu. Tu vois, au temple là-bas où les, les, les, grands les grands bâtiments, les grands bâtiments, avec les maisons remplies avec l'or et l'argent, ils ont tout plein. Nous sommes rien sans rien. C'est vrai, non Les hommes sont des instructions. Nous, nous, nous vous annonçons aussi cette réponse. Avec vous aussi, vous, vous soyez en communion pour que vous puissiez apprécier aussi cette allégresse que nous avons. Cette reconnaissance de ce que Dieu nous a visités, nous avons apprécié sa visitation. Nous avons ouvert. Fils de David, hey, et il de il Comment le savait-il Alors que les autres, effectivement, qui étaient autour, effectivement, ils suivaient. Et si nous revenons à la femme, le père descend. Vous l'avez entendu en même temps je reviens. Regardez. Quand il a avancé sa main en touchant un peu là, et ici, en essayant de pouvoir il est avancé avec tout son cœur, et tout son âme pour que sa main-là, touche ne fasse que oh, le corps de Et vous le savez, frère, plusieurs mains ont touché ce pardon. là Plusieurs mains ont touché ces vêtements-là. Bon. Ils étaient là. Comme ainsi, mmh. bon, comme cela. Est mmh. Alléluia. Voilà. On est content parce qu'il fait des miracles depuis le temps, c'est tout, effectivement. Mmh. Mais ne pas en ça. Oui. Mais on connaît son père, Joseph. On connaît sa mère, Marie. Joseph n'était pas son père, euh, Marie. Il Vous voyez? Vous voyez? Amen. Il n'a jamais appelé Marie. Marie a vu cette affaire. Femme, il a dit. Femme, il a dit. Entre toi et moi. Merci. Vous savez que quand un enfant dit est ben je vais pas vous retenir longtemps, c'est quand mon Quand un enfant est né, il y a un docteur ici, docteur Ludo, médecin. Quand un enfant est né, la... quand un enfant est né, il y a la partie du père. Vous connaissez ce que je veux dire Et puis il y a la partie de la mère qui est louée. Parce que ça se rencontre effectivement, l'enfant prend une partie quand il est né hein, il prend une partie de la mère et une partie du père. Parce que vous il l'opinion vient de la maman. Et puis l'autre vient du papa. Ça veut dire que maintenant que quand on voit aussi l'enfant, ce quand on voit la femme, ah, il ressemble un peu à sa maman un peu. Et puis un peu à son papa, peut-être un peu plus papa et puis maman quelque part. On va trouver une trace de maman quelque part. Parce qu'il y a une partie de maman aussi dedans. Vous comprenez cela vous le croyez, non? Amen. Parce que vous vivez, non? Il y a une partie qu'on voyait ensemble à sa maman, un oui. père à son papa, dont tous les deux, ainsi ainsi ainsi. ainsi. C'est normal parce qu'il y a la partie de la paix. La partie de paix. Oui. Marie, quand l'ange Gabriel est venue, elle a dit me soit fait et c'est l'entendement. Hein? Donc la parole de Dieu est une séance. Alléluia! Amen. Pourquoi l'a-t-il jamais appelé Marie-Maman? Parce que l'ovule, ce n'était pas vue de Marie, c'était Dieu qui avait créé l'ovule. Tout était divin. Amen. Et Marie était la culpable. Donc il n'y avait rien de Marie dans Jésus de Nazareth. Parce que l'ovule n'était pas vue de Marie. C'est pourquoi il est Dieu sans Amen. Il était aussi homme sans vérité. Donc nous réalisons réellement comme cette Dieu nous montre que, que elle, de tout son cœur, il avançait dans la main sur parce qu'elle croyait de tout son cœur. Elle savait qui était ton. une religion. C'est pourquoi elle ne s'ennuie pas quand on parle de Jésus. Mais je vous assure que si vous allez dans les églises en mission de prendre restez aussi longtemps sur les églises que vous venez l'entendre, on ne va plus vous inviter. Donc je suis vrai, ils ne vont pas vous aimer pas vous inviter parce que vous avez fait un crime énorme vous n'avez pas cité les prophètes vous n'avez pas parlé de cet homme de Dieu pour cette âge avec lequel nous vivons mais frères et soeurs, quelle est l'importance de cet homme là si Christ n'est pas là je ne le vois pas je ne le vois pas à quoi ça vous sert de pouvoir fabriquer des voitures avec le métal Descend, hum, et moteur euh, 1500 chevaux, aux oh, oh, puissances, je sais pas moi quoi, s'il n'y a pas de conducteur. Hum? Ça vous sert à quoi? Dans la vitrine? Ça, peut laisser, ça va vous servir à quoi? Parce que s'il n'y a personne qui veut la produire, ça servira à quoi? Ah. Ça peut être 100% aussi fort, aussi rapide, effectivement, mais il n'y a personne pour la conduire. Ça sert à quoi? C'est un exemple de vous comprenez, frère. Le plus important, c'est nécessaire. Que nous puissions savoir, est-ce que Dieu veut que nous puissions aller sur le Seigneur nous, en tant que qu fils et fille de, de Dieu. Ce n'est pas la longue qui fait des droits et des chrétiens. Amen. Amen. C'est ça, n'est pas les longues manches jusque-là, ou le vêtement, je sais pas comment. Non, en fait, c'est ce que Dieu a fait en toi. Amen. Mm. Alléluia. Mm. Mm. Il n'y a pas besoin de mettre un pour suivre les sœurs ici. Voilà la longueur de la chute. Nous laissons simplement le Saint-Esprit. Amen. Mais lorsque aussi nous voyons que les sœurs nous viennent avec des jeux pour nous, nous sommes censés pouvoir quand nous Dès que notre sœur a un problème d'esprit qui est avec le on ne voit pas comme la fois où je me souviens avant temps, une personne qui est venue pour la première fois dans l'assemblée, je crois qu'il avait un pantalon, je pouvais voir une personne comme ça. Viens chez vous visiter, directement, il y a une soeur qui court là avec un paille. Hey pourquoi aller à la vêtement du paille Quand elle va sortir, il va garder son patron. Ça ne sert à rien. Apporter l'essentiel aux hommes. C'est pourquoi nous sommes appelés à être des lettres élu aussi. les gens voient, quand ils viennent, effectivement, ils regardent une soeur depuis que je suis venu, combien vous avez dit, mais oh là là, là, là, là, là c'est pas possible. On voit, même dans, dans son habillement, la façon d'être effectivement, il faut que vous soyez salé. Donc, vous vous habillez, non pas pour faire les défilés, les gens, pour voir comment la, la, la, la, la jupe longue que vous avez achetée, elle a des bouteilles dorées un peu comme ça, et vas avec ça, par-ci, par là, et puis là, euh, et ceci, si, si, si, si, et ceci, cela, on voit comment ça se fait. Qu'est-ce qu'on a à faire avec ce non, mais c'est sérieux, c'est et frère aussi. La même chose avec les frères. Ils hein. oui. dit, oui. on va vous chercher des costumes 600, si 145 étoiles. sert rien, mais. C'est pas nécessaire. Amen. Quand vous étiez dans le monde, vous faisiez ce genre de choses. Et vous venez encore ici dans l'Assemblée avec les costumes 650 étoiles. Et puis les, les jupes, ah, je ne sais pas moi comment. Non. Soyez simplement propres. Amen. Anniez vous décemment. Amen. Mais si vous commencez comme ça, vous faites aussi. Et bien, le lendemain, vous voulez nous montrer comment il. dis Une autre va venir aussi avec un encore plus fort. Et puis encore plus fort. Et puis plus fort, on va être où Maintenant, on va voir On commence à prêcher, mais Vous, vous allez où mon frère et ma soeur, qu'est-ce qui s'est passé? je viens. Depuis qu'on a commencé à pêcher, et puis, une montée un autre va lever. et puis, on voit le frère qui sort d'être passé si là. On n'avait pas bien vu son possible. Il va d'abord s'élever un peu pour aller là, hein. et, et puis, il sort, et puis, quand il vient, on voit, Et puis, la même chose, et puis, bon on dit, non, frère. Vraiment. On doit, non, on se respecte. Amen oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Amen amen amen amen, amen. amen. amen.